Avec ce transit de Mars dans votre troisième maison, votre ou vos communications seront plus affirmées, voire agressives, ce qui pourrait favoriser les négociations. Vous saurez comment imposer vos opinions et défendre vos idées avec beaucoup de détermination. Une excellente période pour les discussions d'affaires et les signatures de contrats vous serez très actif, voire proactif, avec un esprit intellectuel très vif. Cette semaine, par contre, à cause de la conjonction de Mars avec Saturne, il faudrait être très prudent à propos de vos relations avec les autres, car vous pourriez devenir combattif dans vos propos, ce qui pourrait susciter des conflits. Il faudrait donc bien lire les visages, bien comprendre les situations avant de vous prononcer et il faut modérer vos paroles pour ne pas blesser les autres et par conséquence perdre vos relations, vos bonnes relations. Vendredi, Vénus entrera dans votre septième maison pour y rester jusqu'au 7 août. Avec Vénus, en maison 7, vous aurez un besoin de vivre des relations auxquelles vous attribuez de la valeur, des relations ayant un sens, soit par leur forme ou par leur qualité. Le partenaire sera évalué sous tous ces critères et s'il correspond, correspond aux critères de la personne, il peut être adoré. Être vu comme le bien-aimé idéal. Il y a une attirance pour la beauté, la beauté physique ou intérieure et pour des personnes sensibles à la beauté. Pour les euh, prévisions quotidiennes, lundi pour le Québec et lundi et mardi pour l'Europe, pardon, je répète, lundi pour le Québec, lundi et mardi AM pour l'Europe, la lune sera dans les Gémeaux, votre septième maison. Des belles énergies qui vous rendent, qui vous rendent désireux d'avoir plus d'excitation dans votre vie, de vous divertir, de vous amuser et d'avoir du plaisir. Même vos rapports sexuels seront injectés par des émotions de l'amour et beaucoup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 Peut-être, fort probablement, passagère. Mardi, mercredi et jeudi AM pour le Québec et, et mardi PM, mercredi et jeudi pour l'Europe, la Lune sera dans le cancer, votre huitième maison. Une période et des énergies qui apportent de bons sentiments de générosité mais aussi qui pourrait apporter un sentiment de bouleversement émotionnel, qui pourrait être dû à des préoccupations concernant votre sécurité d'emploi ou votre sécurité financière, et que vous comptez maintenant sur des revenus peut-être d'un conjoint ou d'un parent, alors que vous essayez de ne pas dépendre sur personne. Ce boule bouleversement pourrait aussi être dû à la remise en question de certaines croyances. Cette insécurité troublante pourrait être un autre déclencheur de comportements excessifs, tels que la suralimentation ou la toxicomanie. Jeudi, PM, vendredi et samedi pour le Québec, vendredi et samedi pour l'Europe, la lune sera dans le lion, votre neuvième maison. faisant un beau trigone avec le soleil, votre gouverneur, qui est dans votre cinquième maison. Si vous travaillez, vous pourrez vous concentrer sur le travail avec une énergie ambitieuse, optimiste et très puissante. Votre paix intérieure rendra toutes vos relations plus harmonieuses que d'habitude. Les relations dans votre vie privée, sociale et professionnelle seront très agréables et harmonieuses. Votre influence apaisante sur les autres signifie que c'est un bon moment pour socialiser et travailler en équipe, même si c'était à distance. C'est aussi un bon moment pour vous promouvoir et promouvoir vos objectifs en public, surtout les objectifs spirituels ou humanitaires. Dimanche et lundi, la Lune sera dans la Vierge, votre dixième maison. Une opposition entre la Lune dans votre dixième maison et Mercure dans votre quatrième maison pourrait rendre les énergies de cette période pas du tout favorables pour socialiser, mais plutôt pour focaliser sur les besoins familiaux ou professionnels. Des discussions tendues ou une mal compréhension quelconque pourraient conduire vers des arguments ou vers des débats inutiles. Alors soyez à l'abri de toute confrontation